Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment faire des présentations interactives en utilisant l'extension ici, Jesse Ink. Alors j'avais déjà fait un, un tuto euh, il y a de nombreuses années sur euh, créer une bande dessinée interactive en utilisant euh, Jesse Ink. Alors je mettrai le lien en bas de la vidéo. Là on va voir ce que ça donne sur deux petites présentations. Euh, je vais choisir celle-là par exemple. Voilà, si je clique, vous voyez ça fait défiler. Je vais mettre ça en plein écran. Ça fait défiler comme ça les, les diapositives, donc c'est assez, assez sympathique. Voilà, hop, vous voyez, ça défile. Lorsque je clique sur le bouton gauche, on peut également euh, avoir des, des zooms sur certaines zones de la diapositive. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Voilà, hop, donc ça défile. Et puis on peut avoir des liens interactifs. On peut bien sûr naviguer, euh, revenir en avant en appuyant sur la touche. Euh, vous voyez la, la flèche gauche du clavier, comme ça je peux revenir en avant. Si j'appuie sur la page Home, ben je reviens au début. La page End ici me permet d'aller à la fin. Voilà, ça ne fonctionne pas sur cette diapo parce que c'est <rire> un peu spécial. Euh, voilà, enfin il y a plein de petites interactivités. Je vais juste vous montrer rapidement. Voilà, une autre... Euh, voilà, Donc là je suis sur une autre présentation. Voilà, ici on a la possibilité d'avoir donc le numéro de la diapositive sur laquelle on est. Ici, le nombre de diapositives. Et comme tout à l'heure, voilà, donc là, il n'y a plus le petit mouvement. C'est beaucoup plus sec. Hein. Les diapositives défilent un petit peu plus sè sèchement. Bon, toujours les petites zones comme ça, où il y a des zooms et des zooms. Ça peut être intéressant. Les petits liens. Là, le petit plus, c'est que si j'appuie sur I, ben j'ai l'ensemble de mes diapos qui sont affichés. Voilà, je peux choisir, par exemple, la diapositive illustration. Euh, je peux également, ici, si j'appuie sur la touche D, eh bien, je peux dessiner éventuellement ici une petite flèche. Euh, je peux changer la couleur. En appuyant sur B, eh j'ai un petit trait bleu. Si j'appuie sur Y, c'est yellow. Enfin, il y a plein de couleurs comme ça qu'on peut changer. Je peux également changer l'épaisseur du trait. Si j'appuie sur 1, le trait sera plus fin. Si j'appuie sur 3, il sera un peu plus épais. 5, encore plus épais. Puis je crois que ça peut jusqu'à 7, peut-être 9. Ouais, 9, c'est encore plus épais. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et euh, ce qui est également intéressant... C'est que la diapositive, avec les modifications que j'ai faites, je peux l'enregistrer. Si je fais CTRL-S, euh, je vais l'appeler ben 00. Je l'enregistre donc sur mon bureau. Hop. Cette, diap Cette diapo, si je l'ouvre, diapo 00, je l'ouvre. Je me rends donc à la diapo illustration. et eh bien, ça m'a enregistré les petites modifs. Donc ça, ça peut être intéressant. Voilà. Je retourne à Inkscape. Si vous voulez savoir vraiment... Toutes les possibilités, tous les raccourcis, il faut aller donc dans les raccourcis. Et à ce moment-là, j'ai plusieurs informations. Vous voyez ici, donc euh, on peut passer donc en mode plan avec I, le dessin CD. On peut également jouer sur la durée en faisant Shift D. Voilà, donc euh, tout est expliqué là. Nous, ce qu'on va faire, on va ouvrir un nouveau document, puis on va faire vraiment une présentation très simple. Donc, je vais dans Fichier Nouveau. Voilà, Nouveau. Je vais faire un petit document... Euh, Ici, donc je fais, alors je vais peut-être un peu vite, excusez-moi, hop, donc je reviens dans mon document, je fais apparaître la fenêtre objet, j'agrandis un petit peu tout ça, je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés ici, donc je clique, je glisse, alors là j'ai une couleur blanche, je vais mettre comme tout à l'heure une petite couleur orange, c'était pas mal, alors est-ce que j'en ai une, euh, oui celle-là par exemple alors, comme dimension, on va mettre euh, 200 par, euh, allez, par 150, ou par 120, par exemple, 130. Je vais peut-être récupérer les dimensions que j'avais là, en pixels. Euh, donc, c'est 783 par 440. Allez, pourquoi pas 783 par 440. Alors, j'ai dit des pixels. Décidément... 783 par 440 voilà alors j'aime bien mettre ça x0 y0 je vais après dans les préférences ici du document redimensionner à la page et je clique sur ajuster la page au dessin ou à la sélection le raccourci c'est maj ctrl r donc là dessus je peux donc mettre un petit texte voilà je vais mettre euh, inkscape par exemple Hop, j'agrandis ça. Euh, on va centrer ça dans notre document. Donc pour centrer ici dans notre page, je clique ici sur Aligner et Distribuer. Le raccourci c'est mage, Ctrl A. J'aligne dans la page verticalement et horizontalement. Je vais dupliquer Ctrl D, ou je peux cliquer là-dessus, ou Édition Dupliquer. Hop, je vais réduire, voilà comme ceci. Je vais par exemple mettre un numéro 01. Ici, je vais aller dans les extensions de Jesse Inc. Je vais tout de suite installer Jesse Inc. Donc en cliquant sur « Installation mise à jour », je fais « Appliquer ». Voilà. J'oublie pas d'enregistrer mon document. Fichier enregistré. Euh, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler « Présentation ».« Présentation ». Là, hop, hop, je valide. Je vais dans Extension, JC Inc. et je vais choisir texte automatique. Et ce texte-là, ce sera le nombre de diapos. Hop, je fais appliquer. Voilà, donc je vais le placer à cet endroit-là. Alors je zoome. Pour zoomer, je peux cliquer sur la molette de ma souris ou sur euh, la touche plus du clavier. Et pour dézoomer, c'est moins. Donc je resélectionne bien ici mon chiffre. Je clique ici, je le déplace à cet endroit-là. Je duplique cet objet donc CTRL D, on a vu. Ici, ce sera la diapositive donc du nombre de dia euh, numéro de diapo, pardon. Je clique sur appliquer. Voilà. Je zoome. Je zoome. Alors pour déplacer, je clique sur la molette de la souris et je déplace. Euh, je vais rajouter un petit trait avec l'outil crayon ici. Donc je clique ici, hop, voilà. Je sélectionne ici l'outil sélectionner et transformer. Je clique bien sur la partie noire ici de mon chiffre pour bien ajuster tout ça. J'enregistre. Voilà, je peux fermer cette fenêtre. Donc ça, c'est le calque numéro 1 que je vais appeler euh, bah page 1, par exemple. Voilà, je vais rajouter une autre page. Donc je clique sur le petit plus. Automatiquement, Inescape me rajoute la page 2. Il m'incrémente ici, ajouter. Euh, sur cette page 2, euh, je vais rajouter... Qu'est-ce que je peux rajouter euh, Tac. Je vais récupérer des informations ici. Par exemple, le logo. Voilà. Hop, je sélectionne ici ces éléments. Voilà, je copie. Je bascule ici dans Inkscape. Je peux masquer ma page numéro 1. Et je colle ici CTRL-V. Tout simplement... Alors, le problème, c'est que je n'ai pas de fond. Euh, ben, je vais mettre le texte en noir. Je crois qu'avec ça comme texte, voilà, en noir. Voilà, ça ira très bien. Euh, je groupe tout ça, CTRL G, et je l'aligne, comme on a vu tout à l'heure, dans la page, voilà, comme ceci. Euh, par contre, le petit souci, c'est que j'ai perdu les informations ici. Alors, ce qui est pas mal de faire, c'est d'avoir une diapositive maîtresse. Donc au lieu de l'appeler page 1, je vais appeler cette page euh, maîtresse. La diapositive maîtresse euh, va nous permettre d'avoir des éléments qui vont se répéter sur toutes les pages. Donc mon fond ici et euh, ma numérotation. Donc ce que je vais faire Inkscape, là, je vais le mettre dans une nouvelle page. Donc je vais cliquer ici, hop, je vais l'appeler page 1. Voilà. Donc là, j'ai ma page maîtresse. La page maîtresse, je vais enlever Inkscape en fait, je vais le, le déplacer. Donc, je fais un clic droit sur Inkscape, sur le mot Inkscape et je fais déplacer vers le calque 1. Voilà. Alors, de façon à ce que j'ai ici, donc, la page maîtresse, avec la numérotation et le fond. Et après, ici, la page 1, qui va avec le mot Inkscape. Et puis après, j'aurai la page 2. Donc, important, on va tout de suite... Allez ici dans euh, extension, pardon, Jesse Inc. Et on va déterminer la diapositive maîtresse, que j'ai appelée maîtresse. Donc ici on met le nom, maîtresse. Voilà, appliqué. On enregistre et on va tout de suite voir ce que ça donne dans Firefox. Donc je clique sur le petit plus, CTRL O pour ouvrir. Ou alors je peux également ici dans la barre des menus, aller dans fichier, ouvrir. Et on va ouvrir... Zéro, euh, non, je ne l'ai pas appelé, c'est présentation ici. Voilà, ouvrir. Vous voyez, hop, automatiquement, ça fonctionne. Euh, il, a, il est tout de suite passé à la page, la page 1. Il a bien numéroté et il y a deux diapos. Si je clique automatiquement, hop, je bascule sur la page 2. On va tout de suite créer une autre page, la page numéro 3. Donc, je clique sur le petit plus, voilà, page 3, tout simplement. Sur cette page 3, je vais créer, par exemple, un petit cercle. Hop, un petit carré et une petite étoile. Et sur ces objets, je vais pouvoir mettre des petits zooms pour avoir les effets donc de, de zoom et des zooms. Alors pour cela, il va falloir que je détermine, peut-être mettre des petites couleurs aussi, voilà, jaune, pour que ce soit plus joli. Voilà, je vais déterminer des zones de zoom, <rire> pas mal. Donc voilà, ma première zone ici, Alors je vais supprimer le fond, je vais lui mettre un petit, un petit contour noir. Alors pour supprimer le fond, j'ai cliqué sur la croix. Et puis pour mettre le contour noir, je vais cliquer avec la molette sur le noir. Voilà, donc là, ça me permet de voir ma zone. Donc ma première zone, je duplique, CTRL-D. Hop, après je vais zoomer là-dessus. Je duplique, CTRL-D. Et puis je vais zoomer après sur cet élément-là. Voilà, j'aime bien que ça ne se chevauche pas. Tac, tac. Et j'aligne par rapport au dernier sélectionné. Voilà. Hop. Je désactive le magnétisme. Pour désactiver, c'est Shift pourcentage. Voilà, donc j'ai déterminé mes zones. Je vais maintenant sélectionner une zone. Je vais aller dans Extension, Jesse Inc. et je fais Vue. Je clique sur Vue. Euh, L'ordre, donc je mets... Pour la première vue, ça va être celle-là. Euh, non, je vais plutôt mettre 1. Voilà. Appliquer. Après, je vais cliquer là-dessus. Ce sera la zone numéro 2 appliquée. Et après, j'aurai la zone numéro 3 appliquée. Voilà, j'enregistre. Alors, il faut savoir que ces zones vont disparaître lors de l'aperçu dans Firefox. Donc, je retourne dans Firefox. Euh, je supprime ici. Voilà, je clique sur Entrée. Voilà, diapositive numéro 1, c'est bon. Je clique. Diapositive numéro 2, je clique, je passe donc à la numéro 3. Si je clique, je peux zoomer sur le cercle. Si je clique encore, je zoome sur le carré. Et puis maintenant sur la petite étoile. Alors la petite astuce là qui peut être intéressante, c'est que je peux venir faire une rotation à cet élément. Je vais revenir faire une petite rotation ici comme ça. J'enregistre. Je reviens donc au début. Hop, hop. Donc je zoome sur le premier. Et là je zoome et j'ai...